Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Cooking Culinaire avec une nouvelle recette très gourmande de riz et de saumon cuit au four. J'espère que le confinement se passe bien, qu'on s'ennuie pas trop et on va passer tout de suite à la préparation de la recette alors, pour le poisson, on a besoin de 4 pavés de saumon, des tomates cerises, persil et coriandre, une gousse d'ail hachée et des épices, donc une demi-cuillère à café de cumin, curcuma, poivre noir et un petit peu de sel. On a besoin d'huile, d'une mesure de riz, deux mesures et demie de bouillon euh, de poisson ou de légumes, un poivron vert coupé en petits morceaux, un oignon haché, une gousse d'ail haché, persil et coriandre, des épices, une demi cuillère à café à chaque fois de poivre noir, d'ail séché, de paprika, de la cardamome et euh, une demi cuillère à café pareil de cumin, de curcuma, de gingembre et je commence dans un premier temps par la préparation du saumon. Donc Dans un récipient je vais mettre deux cuillères à soupe d'huile, je vais ajouter la coriandre avec le persil, j'ajoute l'ail haché, j'ajoute ensuite les épices. Et en fait, je vais bien écraser le mélange pour faire ressortir en fait tout le jus. Je récupère un plateau à l'enfour, je dispose ensuite mes pavés de saumon. Et je vais mettre mes tomates cerises entre chaque pavé de saumon. Comme ça, elles vont s'imprégner du jus de cuisson. Ensuite, je récupère le mélange d'ail, d'herbe, d'épices, etc. Et je vais badigeonner mes pavés de saumon. Et j'ajoute un petit peu d'eau sur les côtés pour éviter que le saumon soit sec au moment de la cuisson. Pour avoir un saumon plus tendre. Voilà, j'enfourne pendant 20 minutes environ. À 220 degrés ensuite je passe à la préparation du riz et donc dans une marmite je vais mettre 2 à trois cuillères d'huile 2 c'est très bien hein, ça suffit je mets ensuite l'oignon haché je fais revenir un petit peu j'ajoute ensuite le poivrant coupé en petits morceaux pareil je fais revenir un petit peu j'ajoute le persil et la coriandre Je verse ensuite le riz sur la, le mélange en fait de légumes, sachant que le riz je l'ai lavé dans un premier temps, je l'ai laissé un petit peu sécher, ça en fait ça retire l'amidon et du coup on a un riz qui est moins collant à la cuisson. Voilà, ensuite je vais ajouter euh, l'ail et les épices et je mélange tout ça et là déjà on commence à avoir une jolie couleur de riz. Enfin, je vais verser dessus euh, donc le bouillon. C'est soit un bouillon de poisson, soit un bouillon de légumes tout simplement. Moi, c'était un bouillon de safran, goût safran. Et on n'oublie pas, c'est deux doses et demie. Donc c'est une dose de riz, deux doses et demie, deux bouillons et vous avez une cuisson parfaite au bout de 12 minutes. Une fois les 12 minutes écoulées, si vous choisissez du riz basmati, vous laissez euh, votre marmite couverte, comme ça vous avez un riz qui se détache facilement. Et voilà la préparation est maintenant terminée, donc j'ai dressé l'assiette, j'espère que ça vous a plu, en tout cas c'est très bon et c'est très joli visuellement. Alors moi il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et commenter, à très bientôt